Non! Les mecs, les mecs, vas-y, raisons, raisons, raisons. moi, reste -moi, reste -moi. Qu il, qu il attends, me reste, attends, me reste. Ah, tu le. Attends. Oh, c'est l'occasion, c'est l'occasion. Les shurikens, j'en ai collé un. Un brique. Oh, les deux, ils ont pris des balles blancs. Putain, c'est l'occasion. Mort oh, les deux. Oh, oh je suis un génie. Tu parles un petit peu anglais. Est-ce que tu sais dire euh, ton prénom en anglais? Qui est moi? Non, pas toi. Je oh. <rire> suis en train de parler avec un, un petit, tu t'arrives avec ta. Euh, qui moi? Je de vais te mettre des cloques là vite ta gueule. <rire> oh là là. il oh, y a un cousin dans ma chambre. Oh là il y a un cousin. Ouais ouais ouais ouais ouais Tu vois les grosses bêtes les cousins comme les moustiques Ouais je vois exactement ouais. Il est, Mama. Où il est en haut. Maman Maman <rire> Il t'arrive quoi Abd <rire> Il fait des arrête, bruitages de... Arrête Arrête ah, d'ailleurs, c'est pas dit. Genre, ça, euh, pendant ramadan, j'ai réussi à euh, en finir un, un courant, tiens. Ah, GG. <rire> il GG. Il a, fini... <rire> il a fini le courant, j'ai dit GG. <rire> non. Hey, mashallah, je... mashallah, je... Achri. Je... Je... je fais ton part ou c'est comment <rire> <rire> Et que justement, si j'aimais Yu Yu peut-être que je vais <rire> aimer Hunter Hunter. Il n'y aura, aura jamais de suite. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un, un des, ouais. des, des animés que j'ai envie de voir parmi les, ouais. les derniers. En mode, comme ça, j'attends moins pour la suite. Parce que si, si je regardais le. On jamais de suite, on se le jamais de suite. Hein. Oh, quel hasard Incroyable hasard Alors là, Maris, compris, Maurice Pouzo. Salut ah, K... bah, Bienvenue, Maurice, comment tu vas En tout cas. Euh... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, V-L-O-U-S-E Attends, tu vas lui apprendre comment comment on écrit son nom de famille Sur contact Morte T'inquiète, je suis en V2. Mort. Ah, mais c'est vrai, c'est team de 3. Non, en fait, c'est pas vrai, il est juste une doréa. Eh Tu connais quoi comme c'est. Tu sais dire quoi en arabie, git Attends, on va commencer une conversation. Salam alaikum, Khoya. Salam alaikum, la Alhamdulillah, La, Khala. la Center. Tu veux manger quoi la mmh. même sème euh, Quoi L'oubiah euh, Arrame ouais Hadida? Hadida, ouais La chorba euh, ouais. La chorba, ça l'est est euh, pochiche, Pochiche <coughs> hum? On dit hamas Pochiche on dit hamas Non, non moi, moi j'ai appris pochiche Simplement fou Non mais pochiche c'est français, en arabe on dit hamas Ok, okay. hames Voilà Hames <coughs> Hames <coughs> Mais c'est Hemos, ah oui. Comment t'as dit Hemos MS MS. De toute façon, on est tous quels les mecs, je peux pas voir. Ah, fais, fais, fais genre tout seul, enfin, fais pas genre tout seul. hein En classe, Jad, il soulevait son t-shirt et on voyait sa aura Attends, attends, attends, c'est pas bien ça. Mais tu sais que, non, c'est un mec, c'est un mec. Ah, c'est. non, j'ai rien, j'ai oublié que t'étais gay, j'ai oublié que t'étais gay. Excuse-moi. Non, non, non, non, tu vois la meuf skinny girl, Jad Ouais, je vois. Ma femme. La plus skinny girl. Non, on voilà, on dirait des cure dents, on dirait les jambes à abjet. Des, <rire> ah, a... des cure dents. Ah les bâtards. Wesh elle a une voix grave. Il a à plus skinny On dirait la légera. Il a plus skinny girl Salut Tayo, comment tu vas Attends. j'ai cru que c'était Ichigo sur ta pp. Tu vois Ah mais si je crois que c'est vraiment Ichigo Ah non c'est Naruto. Je jure c'est Naruto ah mais oui ou... Y'a moyen c'est Naruto Parce que je vois pas trop comment. Comment tu t'es rapproché de ton écran Oh putain <rire> hey, On a vu ton gros crâne, frère Tu ah. vois lui Il cherche la merde. Sauf que moi je suis scatophile. vois c'est ça problème Oh putain. <rire> Oh, no, no.